Bien aimé dans le Seigneur. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à la Nouvelle Jérusalem de London, à ce culte du dimanche. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur et je vais vous demander de vous lever et déjà d'acclamer pour le Rocher des âges, pour le roi des rois. nous allons nous approcher encore du trône de grâce ce matin, déjà pour dire merci à l'Éternel qui nous a conduits jusqu'ici, et aussi pour l'inviter à venir et à prendre la place du roi des rois parmi nous, afin que tout ce que nous allons faire puisse véritablement être un sacrifice vivant que nous offrons à l'Éternel ce matin. Nous sommes en prière. Éternel, notre Dieu, tu es puissant, tu es glorieux, tu es fidèle, et dans ta fidélité, Seigneur, tu as conduit nos pas en ce lieu ce matin encore. Seigneur, tu nous as rassemblés et ensemble, roi de gloire, nous voulons t'offrir un sacrifice vivant et agréable. Seigneur, nous te supplions de venir et d'établir ton règne au milieu de nous. Nous te supplions éternel de venir et de prendre le total contrôle de ce qui sera fait. Nous te supplions éternel de venir et de préparer nos cœurs Seigneur, que toutes sortes de distractions ne soient pas notre partage. Éternel, que nos pensées soient tournées et orientées vers toi. Toi, éternel qui es, toi qui demeures maintenant et éternellement. Yahweh, viens et remplis nos cœurs. Viens, Seigneur, et donne-nous de ne pas rentrer comme nous sommes arrivés ce matin. Mais Seigneur, nous voulons être touchés. Seigneur, nous voulons être transformés. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et dans ta présence, Seigneur, nous déboîtons. Dans ta présence, Seigneur, nous fardotons. Dans ta présence, Père éternel, nous sommes des personnes renouvelées. Seigneur, travaille même notre caractère. Mets ton image en nous, Seigneur. Oui, Père éternel, tu es notre modèle par excellence. Et nos yeux, Seigneur, sont tournés vers toi. Oui, éternel, nous voulons recevoir de toi ce matin. Viens, Jésus, viens, éternel, et fais ton œuvre au milieu de nous. Merci Jésus. Merci éternel. Merci parce que tu dis dans ta parole que tu te laisses trouver par celui-là qui te cherche. Et ce matin, nous te cherchons, Seigneur. Merci parce que tu te laisses trouver. Merci éternel parce que tu es fidèle maintenant et éternellement. Merci Jésus. Alléluia. ce matin, mais je crois et j'ai vu ta fidélité dans ma vie. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur, et tu es celui qui demeure fidèle. Alors permets-moi de t'adorer ce matin. Permets-moi, Seigneur, de t'offrir ce sacrifice en signe de reconnaissance et en signe de mon amour pour toi. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, éternel. Que tout l'honneur et la gloire te soient rendus, éternel. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu dis que là où une deux personnes sont réunies en ton nom éternel, tu es là. Et nous croyons que tu es présent au milieu de nous, éternel. Gloire et honneur te soient rendus, Yahweh. Oui. Merci infiniment, Jésus. Merci, Jésus. Je suis fidèle, fidèle. situation parce que je suis dans ta présence Seigneur, de Seigneur, Seigneur, nous sommes nous sommes venus à l'océan, nous sommes pour la paix. nous sommes venus à à l'océan, nous sommes venus à nous sommes venus à l'océan, nous sommes venus nous nous sommes nous nous nous me da tanto lo que él me da para lo que me da we well out Encore au milieu de nous, Seigneur. Bisschen, nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de te toucher, Seigneur. <imit daran tive sanitary" Tottenham> nous avons besoin, mon Dieu, de, nous de ta guérison, nous avons besoin que tu nous délivres encore, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous décharges encore de nos frappes. Nous avons besoin que tu interviennes encore, Seigneur, mon Dieu, dans nos paroles. Nous avons besoin que tu interviennes encore, Seigneur, mon Dieu, dans nos défis. Que tu viennes t'élever pour battre le bruit. Que tu viennes, Seigneur, mon Dieu, t'élever pour. Apporter la victoire, Jésus. Nous avons besoin de toi encore ce matin, Seigneur mon Dieu. Oh, viens, agir, viens remplir nos cœurs, Seigneur. Viens remplir nos cœurs, Seigneur mon Dieu, de ton amour, oh, Jésus. Viens remplir nos cœurs, Seigneur mon Dieu, de ta paix qui dépasse toute intelligence. Viens, Seigneur mon Dieu, au grand-papa, remplir nos vies, Seigneur, de ta joie. Débère son corps, Seigneur mon Dieu. Je vous un peu en train de me Oh demain, quand tu agis, Seigneur mon Dieu, tu fais des miracles. Quand tu agis, Seigneur mon Dieu, nous sont instaurés. Quand tu agis, oh Seigneur mon Dieu, oh mon Papa, les malades, Seigneur, sont bénis. Quand tu agis, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont au Seigneur mon Dieu, papa. Sont bénis, Seigneur mon Dieu, oh Jésus. Quand tu agis, Seigneur mon Dieu, tu apportes la solution, Seigneur. Amen. Elle souffrira de elle elle de ce que la de parce que la parole du message est à tous à cause de l'accomplissement de ta parole. A cause par, des grandes choses que tu plus as remplies. Seigneur, accomplis encore des grandes choses ce matin, Jésus. Accomplis des grandes choses, Seigneur, mon Dieu. Afin que nous puissions proclamer que tu es le Dieu vivant. Afin que nous puissions proclamer. Que tu que que se que Dieu se que ton que ton se que ton que ton que ton que ton ah, ah. C'est celui qui nous sentit. C'est grâce à toi que nous pouvons encore nous approcher du Père, toi, frère. Nous te glorifions, Seigneur, mon Dieu. Merci nous nous de nous avoir donné cette grâce. Merci de nous avoir trouvés, Seigneur, mon Dieu, dans ce monde ténèbre. Merci de nous avoir éclairés. Merci d'être notre lumière, oh Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le tout-puissant. Gloire à toi, le tout-puissant. Nous la véritable, ma... le véritable c'est toi, si le véritable c'est toi Jésus, c'est toi que nous aimons ce matin, c'est à toi, c'est à notre mort, à notre mort, à la manche, que nous élevons nos manches, notre célébration à toi, oh Jésus, notre célébration à toi, oh Jésus, toi qui es le roi des rois, tu te éternellement. Elle, elle encore, créer, seigneur, Dieu éternellement qui règne éternellement règne encore, règne au la de nous, Seigneur. de au milieu de toi, de la bonté de notre de notre bonté après notre bonté de la gloire de la gloire de la gloire de la bonté de la bonté de fidèle à tout Seigneur mon Dieu, accomplis tes promesses. accomplis tes promesses, Seigneur mon Dieu. N'est pas à nous de porter le fruit de l'engroupe. nous réponds au Seigneur. accomplis Seigneur tes promesses, on est venu encore ce matin. accomplis tes, tes, tes promesses, Seigneur Jésus. Alléluia, Dieu, nous Alléluia, La en je je le le dit, tu te le te as le Seigneur mon Dieu. Je te mon Seigneur. Te je te prie, Seigneur, tes Je Nous avons besoin ton Le passé, c'est toi qui Tu as c'est mon Dieu. C'est toi que nous supplions en ce matin. Tu as toutes sortes de prières. Seigneur mon Dieu nous te supplions au Jésus. Nous te supplions au Jésus. Alléluia. Merci Dieu Glorieux, merci Dieu Digne, merci Roi des Nations, des Peuples sans fin et sans Nombre. Oh, merci Adonai, merci Roi, merci notre Seigneur, merci notre Sauveur, merci notre Maître, merci notre Bon Berger, merci le Bouclier de nos âmes, merci le Bouclier de nos, de nos vies. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton saint nom. Père, ce matin, nous exaltons ton autorité. Père, ce matin, nous exaltons ta grandeur. Toi qui es dieu, toi qui es puissant, toi qui es glorieux, toi qui sauve, toi qui restaure, toi qui assiste, toi qui élève, toi le triomphateur de Golgotha, toi le gardien de nos âmes et de nos vies, ce matin, nous t'adorons, ô oh Dieu. Ce matin, nous bénissons ô oh Dieu. Ce matin, nous t'exaltons, ô oh Dieu. Ce matin, nous t'élèvons, Seigneur, au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout ce qui peut se dire, dans le monde secret, dans le lieu haut, sur la terre et sous la terre, tu es Dieu, ce matin. Nous déclarons cela ce matin, nous proclamons cela ce matin. Nous élèvons le bon berger, le berger de nos âmes. Oh, merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus. Il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y a personne d'autre qui excelle comme toi. Il n'y a personne d'autre qui libère comme toi. Il n'y a personne d'autre qui affranchit comme toi. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a, a personne comme Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne, personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne, personne qui soit comme j'ai, Il n'y a personne, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a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 il n'y avait vraiment personne comme lui je marchais, je marchais, je marchais, marchais Personne, personne, je tournais, et tournais, et tournais. Et personne, personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à vous à la Nouvelle Jérusalem à Église de Dieu en Belgique. Si c'est la première fois que vous êtes euh, physiquement ou en distanciel connecté au milieu de nous, soyez abondamment béni d'être présent avec nous. Voilà, nous allons faire notre confession de foi après ce merveilleux temps de louange avant d'écouter la parole du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ.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 je crois en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, Amen, Amen. Nous allons également prendre nos Bibles dans Exode, chapitre 20, verset 1 à 17. Merci à vous mes soeurs. Exode 20, versets 1 à 17. Exode 20, 1 à 17. Si nous l'avons trouvé, nous allons le lire ensemble.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 Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Amen. Bonjour à tout le monde encore. Bienvenue à vous à la Nouvelle Jérusalem, à l'Andenne. Bienvenue à vous, à famille, famille d'Alost. Amen. Amen. Nos salutations au couple pastoral d'Alost. Le pasteur Philippe Sosongo, moukouwa, salutations. Amen. Voilà, nous allons, comme dans nos bonnes habitudes, après avoir prêché, chanté, loué le Seigneur, adoré le Seigneur, nous allons passer un temps dans la méditation de la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur puisse télécharger totalement ce qu'il a mis dans mon cœur pour pour aujourd'hui, que le Seigneur puisse totalement télécharger cela. Nous prenons nos Bibles dans nos bonnes habitudes, nous sentons les effets des vacances, certains reviennent d'autres partent, Alléluia Nous prenons notre texte de référence, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, de verset 9 Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. La Bible dit Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Nous sommes essentiellement au verset 9 et 10, mais pour aujourd'hui, nous allons lire jusqu'au verset 15. Il continue au verset, au verset 11 en disant, Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avions fait pour ton, nos débiteurs. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Si vous pardonnez aux gens leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera à vous aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux gens, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Amen. Amen. Nous allons lire un autre texte dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre, chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Esaïe chapitre 5 plutôt aller directement au chapitre 9. Le chapitre 5 nous y reviendra, si besoin s'en faut. Ésaïe 9, à partir du verset 5. Ésaïe 9, verset 5, la Bible dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a la souveraineté sur son épaule. On l'appellera du nom de « admirable ». D'autres versions disent « étonnant ». Conseiller Dieu héros pour Père éternel, Prince de paix, étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice, de maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera la passion jalouse du Seigneur des armées. Amen. Amen. Nous prenons un troisième texte introductif. Nous prenons Jean chapitre 18, versets 28 à 40. Premièrement, Jean 18, 28 à 40. La Bible dit. De chez Caïphe, ils emmenèrent Jésus au prétoire. C'était le matin, ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si cet individu n'était pas malfaisant, nous ne l'aurions pas livré. » Pilate leur dit donc, Prenez-le vous-même et jugez-les selon votre loi. Les Juifs lui dirent Il ne nous est pas permis de tuer quelqu'un. Cela afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour signifier de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit Es-tu le roi des Juifs, toi Jésus répondit Est-ce de toi-même que tu le dis, ou bien. Est-ce d'autres qui te l'ont dit de moi Pilate répondit, Suis-je donc juif, moi C'est ta nation et les grands prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait Jésus répondit, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, toi, tu es donc roi. Jésus répondit: C'est toi qui dis que je suis roi. Moi, je ne suis je suis né. Et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit: Qu'est-ce que la vérité? Nous allons au chapitre 19 toujours de Jean versets 1 à 5. La Bible dit: alors Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qui lui mirent sur la tête et ils habillèrent habitèrent, il habitèrent d'un vêtement de pourpre. Ils venaient à lui en disant Bonjour, roi des Juifs. Et ils lui donnaient des gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs Je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc. Portant la couronne d'épines et le vêtement de pourpre. Et Pilate leur dit Voici l'homme. Nous allons verser 14 et 26, toujours de Jean, chapitre 19, verset 14 jusqu'à 16. La Bible dit C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Il dit aux Juifs Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent à mort. « À mort, crucifiez-les Pilate leur dit, « Vais-je crucifier votre roi ?» Le grand-prêtre répondit, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Le dernier verset, le verset 21, la Bible dit, « Les grands prêtres de Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais celui-là a dit, « Je suis le roi des Juifs. »» Alléluia Alléluia que le Seigneur en soit infiniment béni. Le titre de notre prédication du jour c'est Veux-tu vivre l'accélération dans ta vie Veux-tu vivre l'accélération dans ta vie Veux-tu vivre l'accélération dans ta vie Depuis le retour, c'est le troisième dimanche. Nous sommes en train de parler concernant le royaume de Dieu, sur le royaume de Dieu. Nous avons parlé de différentes notions importantes, notamment en disant, lorsque nous parlons du royaume, le royaume existe lorsqu'il y a quatre composantes. Lorsqu'il y a la présence d'un roi, il y a la présence d'un domaine, d'un territoire, d'un pays, d'un État, d'une terre, lorsqu'il y a la présence des sujets, des membres de, du royaume, et lorsqu'il y a également la présence des lois. Nous avons commencé à voir la première composante du royaume, le roi. Et nous avons parlé de différents sujets concernant le roi. Nous avons parlé que le roi dont on parle ici, c'est un roi divin. Notre Créateur, il est le roi divin à partir du fait que c'est lui qui a créé toutes choses. Et étant le Créateur de toutes choses, notre roi divin est un roi éternel qui n'a ni commencement ni fin, est un roi omnipotent qui est le Tout-Puissant, est un roi omniscient qui sait tout, rien ne lui est caché, est un roi également omniprésent. omniprésent. Et nous avons vu comment ce roi il opère dans les différentes dimensions des temps. Il opère à la fois dans le Kairos, le temps de l'éternité, où les choses sont invisibles, lui, il opère dans l'invisible. Les, dans les choses qui ne sont pas encore manifestées sur la terre, Dieu les maîtrise, Dieu les contrôle. Il contrôle également le temps qu'on a appelé Chronos, Lorsque les choses qui étaient invisibles, qu'on peut appeler des promesses, Dieu les contrôle et Dieu sait à quel moment il peut le libérer dans le temps pour que ça devienne corps. C'est comme le Seigneur Jésus. La promesse de sa naissance a été annoncée depuis des siècles et des siècles. Mais il y a eu un temps que le Père avait marqué dans sa préscience où le, le Fils de Dieu, Jésus, devait venir par la puissance du Saint-Esprit dans le ventre d'une vierge et être couverte par l'ombre, la vierge étant couverte par l'ombre, un saint enfant viendrait d'elle, un saint enfant naîtra d'elle, qu'on appellera Anne-Emmanuel, qu'on appellera Jésus-Christ. Autant marqué par le Père, la promesse Kairos invisible, impalpable, inodeur, insaisissable, a pris la forme d'un corps humain et il est venu sur la terre vivre au milieu de nous. Le roi est né un jour et nous avons également vu que notre Père, il contrôle également le temps Ayon. il contrôle également le temps aïon. Ça veut dire que les cycles de la vie, les cycles des âges, les saisons, les temps sont entre les mains de notre Dieu. Les générations sont entre les mains de notre Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Moïse « Je te bénirai jusqu'à la millième génération » pour te dire « Les promesses que moi je te fais dès ton vivant, si tu ne le vois pas s'accomplir, ils s'accompliront sur la deuxième de ta génération. » Si cela ne s'accomplit pas, elle s'accomplira sur la troisième génération. Si cela ne s'accomplit pas, elle s'accomplira jusqu'à la quatrième génération. Si à la quatrième, ne s'accomplira pas, elle s'accomplira jusqu'à la millième génération. Qui peut vivre pendant mille ans si ce n'est notre Dieu Il contrôle les générations, il contrôle les âges, il contrôle les époques. C'est pour ça, par le Saint-Esprit, il peut te révéler ce qui s'est passé dans, la, dans ta famille lorsque tu n'étais pas né. Il peut te révéler ce qui s'est passé dans ta famille lorsque ton grand-père était vivant. Parce qu'il contrôle les générations, il contrôle les âges, rien ne lui est caché. Il est le Dieu puissant et omnipotent. Nous avons également vu que le Dieu, il contrôle également le temple romain. Le temple le roman, c'est le temps de la plénitude de Dieu. Lorsque tout ce qui devait se mettre en place pour que la, la, la promesse devienne chère se mette en place par sa puissance, Dieu manifeste l'invisible. C'est comme il a dit à Ézéchiel, est-ce qu'il a mené sur la vallée des ossements desséchés Ézéchiel a vu les ossements, il a dit au Seigneur, est-ce que ces ossements reprendront-ils vie et que Le Seigneur a dit à Ezekiel, parle aux ossements desséchés. Parle aux ossements desséchés. Parce que lorsque tu vas parler, moi j'ai déjà fixé c'est le moment où il y a eu la résurrection. C'est le moment où les ossements desséchés deviennent chers. C'est le moment de la plénitude de ma volonté. Alors je te demande de parler. Je te demande de lever la voix. Je te demande de proclamer. Et nous avons insisté sur le fait que, la marche avec le Saint-Esprit, c'est une marche de sensibilité, c'est une marche de communion, c'est une marche d'intimité parce que que ce soit le temps les promesses dans le kairos, que ce soit le chronos et surtout le pleroma, à quel moment les choses vont se déclencher dans ta vie, le Saint-Esprit est là pour te révéler. Le Saint-Esprit est là pour te donner les impulsions. Le Saint-Esprit est là pour te donner des révélations, des choses cachées, des choses que l'œil n'a Point vu des choses qui n'ont pas monté au cœur de l'homme les choses que l'oreille n'a pas entendu le saint-esprit peut te révéler la saison dans laquelle tu trouves le saint-esprit peut te révéler ce que le père veut faire le saint esprit peut te dire pense le pas qu'il faudrait en cette fois ci Mets ta foi en jeu agis comme je veux que tu l'as tu le fasses et tu verras les choses arriver toutes ces notions là Paraissait de fois être un peu um, abstraite, un peu abstraite. Et le Père le savait. Lorsque le Père parlait aux hommes, même si dans l'Ancienne Alliance il s'est manifesté, même si dans l'Ancienne Alliance il a opéré, mais il y a un temps. Où le Père ne parlait plus. Il y a un temps où le Père n'agissait plus. Dans la Bible, dans la théologie, on parle du temps vétéro-testamentaire, Le temps qui se passe entre la fin du livre de Malachie et le début du livre de Matthieu. Durant ce temps-là, c'est un temps de silence complet où Dieu ne parle pas. Parce que Dieu, dans sa Kairos, avait prévu le temps de la manifestation de lui qui était invisible, qui se manifestait manifesté dans la nuée, qui s'est manifesté dans la colonne, le temps où il allait entrer dans l'histoire, le temps où il allait manifester réellement ce qu'il est, réellement ce qu'il est venu accomplir auprès des hommes, c'est le temps où, le jour où Jésus est né, le jour où Jésus est né, et lorsque Jésus est né, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a des étrangers qui ont reçu la révélation de la naissance de ce petit enfant, de ce bout d'homme. Matthieu chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 2, verset 2. On peut commencer au verset 1er. Après la naissance de Jésus avec les M, de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. À la naissance de Jésus, des mages d'Orient, des scientifiques, des hommes de science intelligents, des astrologues ont dans leur science, lorsqu'ils analysent des astres et les étoiles, ils ont vu qu'il y avait une étoile qui était différente des autres. Et que cette étoile-là se dirigeait pour se poser. Je ne sais pas quest ce qui leur a amené à conclure. Que cette étoile, c'est l'étoile d'un roi. Peut-être dans l'astrologie, l'astrologie touche un peu à des, à des choses mystiques. Peut-être que ces gens-là étaient dans le mysticisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est des mystiques qui ont reconnu que l'étoile ici, c'est l'étoile d'un roi. Ils ont suivi cette étoile-là, jusqu'à ce qu'elle se posée sur une étable. Ils sont entrés, et ils ont dit à ses parents que celui qui vient de naître, il est le roi des Juifs. Chose que Gabriel n'avait pas dit à Marie. Lorsque Gabriel est apparu à Marie, il a dit, on l'appellera Emmanuel. C'est lui qui ôtera le, le, le péché. C'est lui qui, qui prendra la charge de, de péché de son peuple mais nulle part on avait dit à Marie qu'il est le roi nulle part, voyez-vous lorsque le temps de Dieu arrive la révélation concernant ta destinée même les choses de la nature peuvent te le dire, même les occultes, les occultistes peuvent déclarer sur ta destinée tu as quelque chose de spécial tu as une étoile brillante pour te dire ton étoile personne ne peut l'arrêter de briller si ces gens là étaient assez puissant, Lorsqu'ils avaient vu l'étoile, ils auraient pu dire, nous bloquons cette étoile-là au nom de Kinga Mais ils n'ont pas pu le faire parce que lorsque ton étoile arrive, lorsque le temps de la manifestation de la promesse de Dieu arrive, personne ne peut bloquer cela. Ils ont conclu que Jésus est le roi. Dès lors, bien aimé du Seigneur, le roi omnipotent dont on a parlé, omniscient, omniprésent, Lorsqu'il est venu sur la terre, il se manifestait en tant que Jésus. Jésus est le roi omnipotent, omniprésent, omniscient, il est le roi. Mais drôlement, ce roi que nous avons, lorsqu'il était sur la terre, c'était un roi qui était un peu bizarre. Il était un peu bizarre, disons-le. Le roi du monde que nous avons, ces rois-là ont des palais, vivent dans des palais. Lui te dit, le fils de l'homme n'a pas d'endroit où mettre sa tête. Un roi sans palais. Nous avons dans ce monde des rois qui ont des armées qui les accompagnent, qui sont escortés. Lui te dit, non, je n'ai pas d'escorte. Et lorsqu'il se retrouve devant Pilate, il dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que s'il était de ce monde, mon père aurait libéré mes serviteurs. Donc il est dans ce monde... On l'appelle roi, mais il n'a pas d'armée. Il n'a pas d'armée, mais on l'appelle quand même roi. Étonnant, étonnant. Mais le roi, on nous dit certes, il avait une tunique royale, mais c'était un roi un peu bizarre aussi. Pour entrer à Jérusalem, il va même emprunter une âne et un anon. Un roi qui n'a ni char, qui n'a pas de chevaux qui n'a pas d'armée, un roi qu'on peut dire pauvre. Mais en même temps on nous dit, il s'est fait pauvre pour que nous nous soyons enrichis. C'est un roi qu'on nous prétend être riche, mais sur la terre, il marchait pieds nus. On nous dit même qu'une femme, à un moment donné, a eu la révélation que les pieds de ce roi sont sales. Elle est venue avec le parfum, elle a lavé les pieds avec le parfum, elle a essuyé avec les larmes. Un roi qui marche à pied, un roi qui marche sans éclat, sans magnificence, sans apparence. Et ce roi, il se retrouve dans une fête extraordinaire. La maman, sa maman lui dit, fils fait un miracle. Le roi, il est là. Personne ne pouvait s'imaginer, il est roi. Généralement, dans ce monde, lorsqu'il y a des manifestations, nous voyons des rois qui viennent avec apparence qui viennent avec leur couronne. Ils ont un temps où ils portent leur couronne. des reines portent leur couronne. Mais notre roi Jésus, on nous dit qu'il n'a jamais porté de couronne. Jamais porté de couronne. David avait une couronne. Même Esther avait une couronne. Vachy avait une couronne. Même Mardochée avait une couronne. Mais notre roi, c'est un roi sans couronne. C'est un roi sans couronne. Mais le seul jour où ce roi a été couronné, lorsque il a été arrêté, il se retrouve devant Pilate, on lui met une couronne d'épines. Lorsqu'il se retrouvait à la croix, c'est là qu'il avait une couronne d'épines. Lorsqu'il était en pleine souffrance, démuni de tout, c'est là qu'il avait une couronne d'épines. Contraste, contraste. Mais ce qui est encore extrêmement étonnant de ce roi, c'est un roi qui pouvait, lorsqu'il voyait quelqu'un être malade, il venait, il imposait les mains ou parlait, la maladie partait. Lorsque quelqu'un était possédé, il venait, il parlait, les démons s'enfouillaient. Lorsqu'il manquait du pain, il vient, il parle, il y a multiplication de pain. Lorsqu'il était face à, des, à, une, à, à, à, à, à un fleuve tel que plus un fleuve profond, il marcha sur les eaux. Il marcha sur les eaux. Il pouvait parler à l'arbre, parler à la nature en disant, donne de ton fruit. La nature lui obéissait. Les éléments de la nature, la faune lui obéissait. La faune lui obéissait. Notre roi Jésus. Même s'il n'avait pas de couronne physique Il avait une couronne invisible Et c'est la plus grande de toutes les couronnes Il avait l'onction Il était loin Il était loin Mais bien aimé, la couronne Que le Christ portait sur cette terre Durant son ministère Ça s'appelle l'onction Ça s'appelle l'onction L'esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a roi pour Pour Ce que les rois de la terre ne peuvent pas faire avec leurs armées, avec leur pouvoir, avec leur apparat. Mais lui, il peut le faire sans, sans apparat. Il peut le faire sans couronne visible. Il peut le faire sans armée, ressuscité à mort, parce qu'il avait l'onction. Parce qu'il avait l'onction. L'onction, c'était la couronne du Seigneur Jésus. La couronne du Seigneur Jésus, lorsqu'il opérait le ministère sur cette terre en tant que sacrificateur. Parce que lorsqu'il est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour comme un roi qui occupera une position politique. Non, non. C'est ce que les apôtres pensaient, qu'il allait détonner le romain. Il dit « Non, non, je ne suis pas encore venu pour cela. Moi, je suis venu pour quelque chose de plus important que cela, transformer l'homme, l'intérieur de l'homme, transformer l'intérieur de l'homme. On peut énumérer des lois humaines, être coercitif à l'extrême, mais changer le cœur de l'homme, personne ne peut le changer. » C'est qu'aucune loi humaine ne peut faire. C'est qu'aucune institution humaine ne peut faire. Notre roi divin, Jésus, lui seul, il peut faire transformer l'homme à cause du fait qu'il porte une couronne qu'on appelle l'anxion. L'anxion. Vous pouvez enfermer quelqu'un, vous le laissez pendant 20 ans en prison. Vous lui donnez tout ce qu'il faut. Il s'instruit, il a un diplôme. Mais lorsqu'il sort, il recidive. Parce que le cœur de l'homme est tentué, il est par-dessus tout mauvais. Qui peut le tenter Mais notre roi divin, il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous puissiez obéir à mes lois et à mes commandements. C'est qu'aucun royaume, royaume, aucune royauté ne peut faire. Mais lui seul, il peut le faire à cause de l'onction, la couronne qu'il portait. Il a traversé les âges, il a traversé le temps avec cette onction-là. Et cette onction-là avait une particularité. Dans Psaume 45, 7, la Bible dit, tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a ouvert de joie par privilège sur tes collègues. C'est une ancienne qui était venue pour apporter la joie au monde, apporter la joie à sa création. Imaginez une femme courbée depuis 12 ans, courbée depuis sa naissance. Personne n'a pu l'aider, mais il rencontre le roi à sa couronne. Le roi à son couronne lui parle, cette femme se redresse et elle est guérie. Quelle joie dans la vie de cette femme et dans sa maison Imaginez cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Personne ne pouvait l'aider, mais elle rencontre le roi divin qui a tout simplement sa porte de sa robe et elle est totalement guérie. Quelle joie dans sa maison c'est un, un roi qui porte une couronne d'onction, une couronne de joie, une couronne d'allégresse, une couronne d'exaltation, une couronne qui élève l'homme et l'amène à entrer dans sa destinée, l'amène à entrer dans la vie que le Père a prévue pour lui. Pour lui. Pour lui. Notre roi divin, sans couronne, il se retrouve devant Pilate. L'autorité romaine, Pilate, l'autorité romaine, dit de Jésus. Personne ne lui a dit, il reçoit la révélation que celui-ci est roi. Celui-ci est roi. Les sacrificateurs juifs, les autorités religieuses, n'ont jamais reconnu ça. Ils n'ont jamais voulu le reconnaître. Et même comment pouvaient-ils le reconnaître Puisqu'il y avait l'occupant romain qui dominait sur eux, toi tu viens sans armée, sans couronne, sans éclat, tu es dit tu te dis tu es roi. Mais ils vont te dire mais tu es fou, tu es fou. Mais Pilate, bizarrement, une autorité romaine qui représentait l'empire qui dominait sur la terre à ce moment-là, face à Jésus, il reconnaît que toi tu es roi. Toi tu es roi. Il lui dit. Es-tu le roi des Juifs Es-tu le roi des Juifs Jésus lui dit, tu l'as dit, tu l'as dit, je suis le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Pour dire, même les autorités humaines reconnaissent que Jésus est le roi. Reconnaître et se soumettre sont deux choses différentes. Il a reconnu la royauté de Jésus Mais il ne s'est pas soumis Ça veut dire que Lorsque le roi Entre dans ta vie Il décrète que ton temps Est arrivé Aucune autorité humaine ne peut s'y opposer Même si eux ne se soumettent pas à Christ Et ne le suivent pas Mais ils vont te laisser le passage Parce qu'ils reconnaissent Que Jésus est le roi Jésus et le roi. Dès lors, le titre de notre message, veux-tu connaître l'accélération dans ta vie Laisse Jésus régner dans ta vie. Parce que Jésus, c'est l'accélérateur des destinées. Lorsqu'il entre dans une vie, il accélère la destinée dans de la vie de la personne. Pourquoi Parce que les éléments de la nature ont reconnu qu'il est roi. Les occultistes ont reconnu qu'il est roi. Les rois de la terre ont reconnu par Pilate que celui-ci est roi. Toute la création reconnaît qu'il est roi. Jésus est l'accélérateur de destinée. Et Pilate, reconnaissant le Christ comme roi, Pilate fait une chose extraordinaire. Il prend une couronne de pines. Certainement, ses soldats ont pris une couronne de pines. une couronne de pines. Et ils poser cela sur la tête de Jésus. Et ils lui font porter également un manteau de pourpre. Dans d'autres versions, on rajoute, ils mettent à sa main un roseau. Ils mettent à sa main un roseau. Les signes distinctifs du roi. Pilate fait un correctif à la royauté de Jésus. Il dit, si tu es roi, un roi réellement doit avoir une couronne. Un roi réellement doit avoir un manteau. Un roi réellement doit avoir un sceptre si tu es réellement roi. L'homme Pilate fabrique à Jésus une couronne de pine. Voyez, nous en tant qu'hommes, nous avons nos couronnes que nous portons, nous faisons porter à Christ. Nous avons conçu nos couronnes. Jésus est comme cela pour nous. Jésus représente ça pour nous. Il y en a d'autres. Jésus, c'est la, la, la guérison. Il y en a d'autres, Jésus c'est la délivrance, il y en a d'autres, Jésus c'est la prospérité, Jésus c'est les miracles. Chacun d'entre nous a une couronne d'épines qu'il met sur la tête de Jésus. Il y en a d'autres, lorsqu'ils trouvent, ils font la guérison, Jésus guérisseur, c'est parce que l'épine de la maladie est dans leur vie. Il y en a qui veulent la délivrance parce que l'épine de la possession démoniaque est dans leur vie. Il y en a qui veulent la prospérité parce que l'épine de la famine est dans leur vie. Il y en a qui veulent la bénédiction parce que l'épine de la malédiction est sur leur vie. Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle d'épine, épine signifie difficulté. Il y en a d'autres, c'est l'épine du péché qui contrôle leur vie. La Bible dit, l'épilon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Il y en a d'autres, l'épine, c'est la malédiction d'Adam. Il y en a d'autres, l'épine, c'est l'adversité. L'adversité, des adversaires plus nombreux que toi, des adversaires plus forts que toi, t'environnent, environnent ta vie, environnent ta famille, environnent, bloquent ton lendemain. Et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Il y en a d'autres. L'épine, c'est la méchanceté. De Samuel 23,6 nous dit, mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Les méchants, tu ne peux pas les saisir. Des personnes qui te haïssent, qui te détestent, qui te veulent du mal, face à eux, tu es démuni. Face à eux, tu peux même fuir comme Élie a fui. Jézabel, c'est des épines, les méchants. Il y en a d'autres, les épines, ce sont les blessures de la vie. Les blessures intérieures de la vie, les déceptions, les outrages, les parjures, les insultes, tout ce que le monde, l'homme t'a fait subir, que tu ne peux pas, que tu ne peux pas te défendre, que tu ne peux pas rendre parce que tu es démuni, mais ton intérieur est blessé. Parce que malheureusement, l'âme n'est pas aussi une une âme vierge. Ce n'est pas une page blanche. Elle retient toujours les expériences bonnes ou douloureuses. Même s'il y a un refoulement dans l'inconscient profond, l'inconscient profond va affecter le conscient. Et le conscient va affecter tout au tard les pensées, les sentiments, les émotions et les actes de la vie. C'est pour ça qu'on parle de la mélancolie. On parle de la dépression, on parle de la folie, même au sein de l'Église des enfants de Dieu. Il y en a d'autres, les blessures intérieures, c'est ça leurs épines de la vie. Il y en a d'autres, les blessures extérieures, c'est ça les épines de la vie. Les infirmités, les maladies chroniques, les maladies héréditaires, générationnelles, qui se, qui se manifestent génération après génération. Il y en a d'autres, c'est ça leur couronne. Pilate a reconnu que Jésus seul et porte toutes ses épines. C'est pour ça qu'on a dit qu'à la croix, il a pris nos maladies, il a pris nos douleurs, il a pris nos infirmités, il a pris nos insuffisances, il a pris nos difficultés. Pilate lui a porté pour lui dire, moi je suis roi, je représente César, sur le territoire de la Judée. Je suis roi, je règne. Mais je reconnais, il y a des choses que moi, je suis limité. Je ne sais pas faire ça. Alors ce manteau-là, cette couronne-là, je la retire. Je la mets sur toi. Porte. Ça veut dire lorsque l'homme ne peut plus t'aider, lorsque l'homme n'est plus en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. Ne te suicide pas, n'abandonne pas, ne désespère pas Il y a un autre roi qui porte une couronne d'épines Il s'appelle Jésus Il porte la couronne d'épines C'est pour ça qu'il pouvait dire Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés Et je vous donnerai du repos Lorsqu'on l'a mené dans le prétoire Pendant que Pilate l'interrogeait La nuit, la femme de Pilate n'a pas su dormir elle se réveilla à dire, fais attention, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Puis là, il dit, hey, je me lave les mains, prenez votre roi, prenez votre roi, prenez votre roi. Jésus est le roi. Maintenant, ce roi-là, lorsqu'il vient dans une vie, lorsqu'il vient dans une vie, lorsqu'il se manifeste dans une vie, le roi Jésus opère, des choses extraordinaires. Il y a ce qu'on appelle les prérogatives de la fonction royale. Tout roi du monde a des prérogatives, a des responsabilités. Et notre roi aussi, Jésus, a des prérogatives, a des responsabilités vis-à-vis -vis de ses sujets et vis-à-vis -vis de son royaume. C'est ce que Ésaïe chapitre 9 que nous avons lu nous a dit. Je veux le relire. Comme ça, nous restons maintenant dans le contexte parce que nous allons y rester dedans jusqu'à la fin. Ésaïe chapitre 9, verset, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Où nous étions, la Bible dit Car le joug qui baisait sur elle, sur au verset 3, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il a la souveraineté sur son épaule. D'autres versions disent la domination sur son épaule. On l'appellera du nom admirable, conseiller, Dieu héros, Père éternel, prince de la paix, pour étendre la souveraineté, accorder une paix sans fin au, au trône de David et à son royaume, la l'affermir et le soutenir par l'équité et par la justice. De maintenant et pour toujours, voilà ce que fera la passion jalouse. De l'éternel des armées La prérogative Une première prérogative